Patrice, moi. Patrice, et vous avez quel âge, Patrice J'ai 63. 63 ans hein. Eh oui, déjà. Déjà, déjà, ça passe. <rire> Alors, Patrice, pour vous, c'est quoi un papa Un papa, c'est un guide pour moi. Un guide. Et, euh, Patrice, deuxième question, qu'est-ce que ça sent un papa Ça sent Ouais, une odeur. Alors là... Euh... Vous n'avez pas d'honneur pour votre papa Non, pas, non, pas particulièrement, vrai. surtout qu'en plus il n'est plus là malheureusement. Oui, donc, mais, euh, bon, mais alors là, j'avoue que. Alors là, c'est une question piège, ça. C'est une question pas facile, c'est vrai. Ouais. Ah oui, oui, j'ai jamais pensé à ça, j'avoue. Ah bah bon, okay. euh, oui, sur les odeurs. Euh... L'odeur de papa, c'est.. Non, non j'ai pas, pas vraiment.